Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la boîte à rythme de Limousique. Vous verrez, c'est un outil qui est très agréable et qui agrémente bien les chansons. Donc on est sur Limousic, comme d'habitude on va aller dans notre interface de réglage et là on a le cadre boîte à rythme. Donc on va sélectionner son rythme, voilà on a une, une cinquantaine de rythmes un peu dans tous les styles. Donc là pour la première chanson on va prendre un twist, on va cliquer sur le bouton pour afficher donc, le, le start-stop, au niveau de l'interface de réglage et on va se mettre à peu près à 140 ce qui est un tempo tout à fait raisonnable pour un twist voilà, donc on revient sur l'interface de jeu on démarre la boîte à rythme de tout côté on n'entend plus que ça un air nouveau qui nous vient de là-bas un air nouveau qui nous fait du dégât et comme moi il vous prendra c'est une danse au rythme merveilleux à chanter seul à quatre ou bien à deux. Pas besoin de vous regarder dans les yeux. Y a simplement qu'à être heureux. Twist and twist. Vous y viendrez tous. Twist and twist. Et vous verrez tous. Twist and twist. Le monde entier twisté. Voilà, c'est ça, oui, comme ça côté on n'entend plus que ça un nouveau qui nous vient de là -bas. etc etc et on coupe la boîte à rythme voilà donc on va continuer sur un petit un petit rock and roll cette fois ci donc euh, comme d'habitude je vais dans mon interface de réglage euh, je choisis euh, mon rythme rock and roll donc là rock and roll ça se joue à peu près à 160 voilà 160 donc voilà on n'a plus qu'à lancer le rythme et c'est parti. J'étais avec une fille qui me plaisait bien j'ai dû la quitter sans attendre demain Malgré son amour, elle ne me comprenait pas Car elle était bien trop différente de moi Elle n'a pas su comprendre pourquoi je l'ai quittée Dès que je la vois, elle ne fait que répéter Go, go, go Johnny, go, go, go Go Johnny, go, go Voilà, donc on va continuer la présentation en fait, de la boîte à rythme, mais cette fois-ci sur la tablette, sur euh, Donc Première chose, allez dans les réglages. Alors, cette chanson, elle se fait avec une transposition à plus 3. Ensuite, euh, au niveau des instruments, on va garder le son piano qui va très bien. Et on va se prendre une petite boîte à rythme. Donc là, une bossa nova en l'occurrence. Euh, bossa nova. On affiche le bouton dans l'interface pour démarrer. Et on, met, on prend un tempo de 105. Voilà. On revient dans l'interface de jeu. On lance la boîte à rythme. My heart is in a banana. It took me back to East Atlanta. Oh, but my heart. Voilà, et puis pour euh, utiliser après les musiques sur votre téléphone portable, on va faire une dernière petite chanson avec euh, toujours le thème de la boîte à rythme et c'est un petit hommage à nos champions du monde que vous pourrez reproduire facilement chez vous. Donc je suis sur le premium, je vais sur l'interface de réglage et on va faire quelques petits réglages pour cette chanson. Première chose, on va mettre une nappe. Voilà, une petite nappe harmonique. Je viens ici, je vais choisir le synthélide. Et là, le lit le 3, et je vais baisser le volume aux, aux environs de 35. Voilà. Donc, je vais déjà activer ma nappe et le bouton pour la démarrer. Ensuite, au niveau du transpose, cette chanson se chante en plus 2, c'est-à-dire un ton, plus 2 plus de demi-tons, donc un ton au-dessus. Et enfin, je vais régler ma boîte à rythme. Donc, pour cette chanson-là, je vais choisir le disco 1 et je vais afficher donc le bouton de démarrage dans mon interface donc cette chanson se joue sur un tempo à 128 voilà tout simplement et ben on lance la boîte à rythme Feel the magic. Donc c'était un petit tuto sur la boîte à rythme. Donc profitez-en bien. Vous avez suffisamment de rythme pour vous amuser. Et s'il y a des rythmes qui vous manquent, bien surtout n'hésitez pas en commentaire à mettre vos suggestions et on fera ce qu'il faut pour les rajouter. A bientôt.